Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors moi aussi, alors cette fois, on va voir grammaire, oui, grammaire. Alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré, L'art au mot. méthode de français, une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Je parle aux élèves de séance 1, deuxième année primaire. Allons-y Prenez, s'il vous plaît, votre livre, L'Arbre au mot, et suivez avec moi. Allez-y, les enfants, prenez pas 60, 8 pas 60. Nous sommes toujours avec le thème de la solidarité, 8 pas 60. Alors, on va faire quelques exercices d'abord, avant de comprendre bien la leçon d'aujourd'hui. D'après l'exercice, vous allez bien comprendre la leçon. C'est ça, ce qu'on appelle la bonne manière d'enseigner. Je m'entraîne dans les phrases suivantes, souligne le, verbe. Hum, souligne le verbe. On a déjà vu le verbe qui exprime une action pour un état. Puis, utilise qui est ce qui, qui est ce qui, qui, qui, voilà, on pose la question qui, ou pour que, pourquoi, comment, etc., voilà, utilise qui est ce qui, qui est ce qui, répétez s'il vous plaît, qui est, qui, qui est ce qui, qui est ce qui, il faut bien prononcer, il faut bien l'écrire, sous la dictée. Pour trouver et recopier le sujet de chaque verre. Oui. Alors, qui est ce qui Pour trouver et recopier le sujet. Alors, pour trouver le sujet. Pardon. Pour trouver le sujet, je pose la question. Euh, avant le verre, qui est ce qui ah, Par exemple. Qui est ce qui cherche sa gomme Oui. En ce temps-là. Qui est-ce qui avait des pattes Oui. Un soir. Qui est-ce qui organise une chasse à la gomme Oui. Qui est-ce qui capture toutes les gommes Mais on pose toujours la question. Alors, répète avec moi. Qui est-ce qui cherche sa gomme Bien sûr, euh, c'est l'enfant. Alors, l'enfant enfant, c'est le sujet. Un enfant, c'est le sujet. En sautant là. Qui est ce qui avait des pattes Qui est ce qui avait des pattes Bien sûr, ce sont les gommes. Très bien. Un soir. Qui est ce qui organise une chasse à la gomme C'est la maîtresse. Très bien. Alors ici, qui est ce qui capture toutes les gommes Ce sont les élèves. Très bien. Alors, pour trouver... Le sujet, voilà, on pose la question avant le verbe. On sait déjà que deuxième place, occupée toujours par le verbe. Cherche, c'est un verbe. Arrête, c'est un verbe. Organise, c'est un verbe. Capture, c'est un verbe. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je veux, tout simplement, je peux mettre qui est ce qui avant ah, bon, le verbe. Qui est-ce qui cherche sa gomme Qui est-ce qui avait des pattes Qui est-ce qui organise une chasse à la gomme Qui est-ce qui capture toutes les gommes Alors, pourquoi donc euh, utiliser qui est-ce qui Ah oui, euh, pour trouver le sujet. Alors, on pose toujours la question qui est-ce qui pour trouver facilement le sujet. Alors, euh, je ne sais pas qui cherche sa gomme. Je ne sais pas qui avait des pattes. Je ne sais pas qui organise une chasse à la gomme. Je ne sais pas qui capture toutes les gommes. Alors, tout simplement, je peux utiliser cet outil. C'est vraiment très intéressant. Hein? J'utilise cette chose-là, cette expression-là. C'est vraiment très intéressant pour trouver facilement le sujet du verbe et le sujet de la phrase. Alors, alors, alors, deuxième question maintenant, recopie et complète chaque phrase avec le groupe sujet qui convient, groupe, un groupe de sujets, un groupe, c'est quoi un groupe, ça veut dire Non plus non. par exemple les lapins, par exemple tout le monde, par exemple les enfants, les escargots, qu'est-ce que vous voyez, c'est un groupe, c'est un groupe sujet, pourquoi, parce qu'il est composé de deux ou trois mots, par exemple les lapins, tout le monde, les enfants, les escargots, alors, qui est ce qui se plaint des escargots mm -hmm. Qui est ce qui avance lentement mm -hmm. Qui est ce qui dresse la trompe en l'air mm -hmm. Qui est ce qui fonce à toute vitesse Les lapins, les lapins foncent à toute vitesse. Oui, je sais déjà. Les lapins, surtout les lièvres, surtout les lièvres. Les lièvres, oui, les lièvres foncent à toute vitesse. En comparant avec, On compare avec, on compare avec euh, la tortue. Il y, a, il y a, un compte entre euh, la course des lapins avec les tortues. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Vous vous souvenez ça Il y a des, y a des dessins animés de Walt Disney. Ah oui, de Walt Disney, de Warren Bros, de Bros aussi. Vous connaissez Warren Bros De Walt Disney. Ah, ce sont vraiment des films. Captivant pour les enfants, pour les dessins animés. Alors il y a la course entre le lièvre et ce qu'on appelle la tortue. Mais qui a gagné la, la course C'est la tortue. Oui, c'est la tortue. Mais comment Je vous invite tout simplement de voir ces dessins animés sur YouTube. D'accord. Le lièvre avec, contre la euh, tortue, la course de lièvre. Oh, la course entre le lapin, le lapin et, et la tortue. Alors, qui fonce à toute vitesse, ça oh, Qui est-ce qui fonce à toute vitesse Ce sont les, les lapins qui dressent la trompe en l'air. Trompe, la trompe. Vous connaissez la trompe Oh, oui, la trompe, là, ah, le nez, la trompe. Les éléphants ont de grandes oreilles aussi la La trompe. Ce sont les éléphants. Le petit éléphant, on l'appelle les éléphantos. éléphanto, c'est le petit éléphant. Oui, est vraiment mignon. Alors, les éléphants ont vraiment une mémoire efficace. Alors, euh, n'importe quoi. N'échappe <rire> aux éléphants. N'importe quoi n'échappe aux éléphants. Ils, sont, ils, ont, ils ont une mémoire, une grande mémoire. Oh, j'espère avoir une mémoire d'éléphant et de me souvenir tout, toutes les leçons de français. J'aimerais bien avoir une mémoire d'éléphant, c'est pas une mémoire de, de petit oiseau. La linotte. Oui, la linotte, petit oiseau. Non, j'ai une mémoire d'éléphant. Oui, j'ai une mémoire d'éléphant. Répétez, j'ai une mémoire d'éléphant. Oui. Alors, qui dresse la trombe en l'air Ce sont les éléphants. Qui avancent lentement Oh là là, c'est l'escargot. Tout le monde se plaint des escargots. Tout le monde se plaint des escargots. Tout le monde se plaint des escargots. Je ne sais pas pourquoi. Alors, euh, l'escargot avance lentement, je crois. <rire> les éléphants dressent la trombe en l'air. Oui. Et les lapins foncent à toute vitesse. On copie et complète les phrases avec un groupe sujet. Vol dans le ciel. Qui vole dans le ciel Ah, c'est l'avion qui vole dans le ciel non non non non non, non. peut-être l'oiseau galope dans le champ qui galope dans le champ galoper tu sais galoper c'est le cheval oui qui creuse un terrier et... mmh, le lapin <rire> c'est pas le lapin oui euh... ah, peut-être le lapin il y a aussi un, euh, ce qu'on appelle euh, la top la top soit la top soit le lapin qui hébernent tout l'hiver. Il tout l'hiver. savez qui dort tout l'hiver L'ours. L'ours, oui, l'ours. L'ours et d'autres animaux qui bien tout, tout l'hiver. Non son hiver, il y a des animaux qui s'endorment tout l'hiver. Oui, les ours. L'ours bien tout l'hiver. Euh, par exemple, la taupe qui creuse un terrier ou le lapin qui creuse un terrier, je ne sais pas exactement. Un cheval qui galope dans le champ. Dans le champ. Et un oiseau qui vole dans le ciel. Recoupez, on, on complète les phrases avec un verbe. Oui, le capitaine, le navire. Gouverne la rivière dans son lit. Coule le feu, la forêt. Brûle le bateau dans le port. Entre. Le bateau, le bateau est dans le port. On peut dire aussi, le bateau est dans le port. Le bateau est dans le port, c'est mieux. Le bateau est dans le port, est dans le port, se trouve dans le port. Alors, le fort brûle la forêt, malheureusement. Aïe, aïe, aïe la rivière coule dans son lit. Et le lit, le lit de la rivière, ça veut dire, euh, là où il coule. Le capitaine gouverne le navire. Alors, euh, c'est quoi la leçon d'aujourd'hui Ah oui, le sujet du verbe Oh, oui, j'ai bien deviné le sujet du verbe, on a déjà fait quelques exercices pour comprendre. Alors, dans, un cargo est pris dans la tempête, le capitaine sauve ses hommes, le bateau se fracasse en touchant le front de l'océan. Deux poissons-ci s'approchent d'un conteneur, voilà. et le si... Au bout de quelques minutes, le jus, le, jus, pardon, le jus de tomates se répand dans la mer. Alors, un cargo, c'est un gros bateau, un gros, gros, gros, gros, gros bateau, est pris dans la tempête. Ça veut dire chasser à cause de la tempête. Le capitaine sauve ses hommes. Sans... <coughs> pardon. Le bateau se fracasse, ça veut dire se casse, y -y -y, en touchant le fond de l'océan. Deux poissons-ci s'approchent d'un conteneur. Et le si, au bout de quelques minutes, le jus de tomate se répand dans la mer. Alors dans la phrase ci-dessous, le groupe de mots un cargo et le sujet du verbe est pris. Par exemple, un cargo est pris dans la tempête. Alors, qu'est-ce qui est pris dans la tempête C'est un cargo, on a déjà expliqué cela. Alors, cherche dans chaque phrase de l'exercice numéro ah, 1 qui fait l'action. Par exemple... Qui est-ce qui sauve ces hommes, oui Qui est-ce qui se fracasse en touchant le fond de l'océan euh, Qui est-ce qui s'approche d'un conteneur euh, Qui est-ce qui, qui, est qui le si euh, euh, Qui est-ce qui se répand dans la mer C'est bien sûr. Soit euh, le capitaine qui sauve ces hommes, oui, le bateau qui... Euh, oui, c'est le bateau qui se fracasse en touchant le fond de l'océan. C'est le capitaine qui sauve ses hommes. Euh, ce, sont, ce, sont, ce, sont les, ce sont deux poissons qui s'approchent d'un container. Euh, ce sont aussi ces poissons-là euh, qui le sient. Euh, voilà. C'est le jus. C'est le jus de tomate qui se répand dans la mer. C'est vraiment facile. <rire> C'est vraiment facile. J'ai bien compris. J'ai bien compris maintenant. Alors, cherche dans le champ de l'examen, qui fait l'action, de qui on parle ou de quoi on parle, de qui. C'est pour les personnes, par exemple, c'est le capital, c'est une personne, on dit, euh, voilà. de quoi on parle, de quoi on parle, ça veut dire des choses. Par exemple, le bateau, euh, par exemple, un cargo. par exemple, le jus de tomate, etc. Alors, quel groupe de mots le pronom personnel il euh, représente-t-il dans la phrase suivante Il le si Ah oui, oui, oui, il le sait. C'est le verbe scier. Vous connaissez la scie. Vous connaissez le menuisier. Le menuisier sert de la scie pour euh, couper les bois. Mm. Ce sont des, oui oui ce sont deux poissons ci voilà deux poissons ci qui s'approchent d'un conteneur et le si il représente deux poissons ci deux grands poissons si. Alors quel groupe de mots le pronom personnel on a déjà répondu. Que dit du sujet d'un verbe? Que disait le sujet d'un verbe et comment le trouve-t-on Alors le sujet d'un verbe, euh, euh, voilà, disait soit soit soit une personne, ça veut dire qui fait l'action, soit une, un objet ou une chose qui fait l'action aussi. Bon, que disait le sujet d'un verbe euh, Soit une personne qui fait l'action, c'est celui qui est le responsable de ça, celui qui fait cette action, une chose. Euh, voilà, comment le trouve-t-on Comment on le trouve non C'est vraiment facile en utilisant l'expression de qui est ce qui Qui est ce qui Voilà, qui est ce qui C'est mmh. si? On a fini Oui, on a fini. Alors bravo les enfants. On passe maintenant à d'autres exercices. Prenez s'il vous plaît le cahier d'activité pour faire d'autres exercices, pour maîtriser la leçon de grammaire pour aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est la page 60, l'herbe. On. C'est l'arbre, l'arbre, l'arbre, l'arbre, l'arbre, oh pardon. L'arbre à outils.